Bonjour les bonsaïkas, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'érable palmé du Japon, le palmatum que j'avais prélevé dans un jardin. Il est temps maintenant eh bien, de faire un petit bilan complet et puis de le retravailler. Le signal a été donné puisqu'il a changé de couleur, nous sommes à la période automnale, au mois d'octobre. Alors c'est parti, jingle Donc on peut faire un petit point complet sur cet arbre. En priorité, on peut voir qu'il a bien bien poussé. Comme chaque année, je le laisse tiger sur les branches basses. Et puis sur les branches hautes, comme vous pouvez le voir, eh bien j'ai rabattu les branches. C'est un arbre que j'ai engraissé correctement durant tout l'été, tout l'automne et puis tout le printemps. Je viens engraisser toutes les trois semaines. Avec des engrais organiques, je n'ai pas mis d'engrais chimiques sur cet arbre depuis quelque temps, j'avais mis de l'engrais chimique l'an passé quand j'étais revenu du Japon mais depuis je n'en ai pas remis. Je pense que c'est un arbre qui est maintenant établi, qui a un, vraiment un racinaire développé assez fin, ça sera intéressant bien sûr lors du prochain repotage de faire un point complet sur son état racinaire. Les arrosages sont quand même assez importants, intensifs, surtout pendant l'été. C'est un arbre qui euh, n'a pas besoin d'avoir un feuillage arrosé. La tête de l'arbre est toujours rabattue, ce qui euh, provoque déjà des ramifications plus fines. Je laisse pas tiger la tête parce qu'on va avoir des grandes branches avec des gros diamètres sur la cime. Et donc, ça va être disgracieux. Ces gros diamètres, on les cherche avant tout dans des branches basses, qui sont vraiment euh, les premières branches de structure, comme ici par exemple, ou celle-ci. Et donc là, on va laisser tiger, grandir. Dans le dernier épisode que je vous présente ici, on avait beaucoup taillé, j'avais fait cet épisode avec Alexis, souvenez-vous. C'est une vidéo où on voit très bien qu'on est revenu encore en arrière sur la structure secondaire de l'arbre. On a travaillé sur les branches, on a même travaillé aussi sur les cicatrices. On a enlevé certains moignons qui étaient disgracieux. Et encore maintenant, on peut s'apercevoir qu'il y a des moignons qui sont encore un petit peu visibles. Donc chaque année sur l'érable, on va être obligé de revenir sur ces cicatrices pour essayer de les refermer le plus vite possible. Le fait d'avoir un gros volume... De substrat me permet de laisser tiger, de faire grossir donc les branches, mais aussi d'accélérer le phénomène de compartimentation, le phénomène donc de cicatrisation de cet arbre. Quand il sera dans un pot plus petit, eh bien, il aura quand même beaucoup plus de mal pour faire des tiges de cette taille-là. Je vais provoquer un automne artificiel. Je vais me servir de ma petite paire de ciseaux pour faire ça. Et puis, je viendrai ensuite avec ma pince ronde oblique faire des corrections sur les branches. Alors je ferai aussi des corrections sur les moignons. Enfin, le dernier travail, ce sera certainement de poser un petit peu de fil de ligature pour corriger certaines directions de branches. Il faut tenir compte d'une chose, c'est que toujours le palmatum, il a des retraits de sève. Théoriquement, lorsqu'il fait très très froid, il peut en avoir des très gros. Et quand il fait très doux, normalement il n'en a pas trop. Donc je commence les feuillages. Ça va me permettre de voir, bien sûr, la structure. Hein, vous avez l'habitude maintenant de me voir faire ça dans les vidéos. Cette année, c'est un arbre que je n'ai pas effeuillé. Pour l'instant, ce que je ne cherche pas, c'est de la densification. Euh, la priorité, euh, c'est bien sûr toujours de faire pousser l'arbre assez fortement pour créer sa structure secondaire. Euh, mais je veux quand même une gestion de ces branches, vous l'avez compris. Voilà, alors tout doucement, on commence à voir euh, bien sûr la silhouette de l'arbre. Donc j'en profite pour couper les petites branches basses qui ne vont pas me servir de toute façon. On peut faire ce travail à la main, on sera moins précis. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est surtout le bourgeon latent. Alors, il y a beaucoup de feuilles. Le travail il est un petit peu long. On peut voir que les branches ont poussé un peu n'importe comment. C'est bien pour ça hein, qu'on fait ce travail, c'est qu'on va réorganiser les branches. On va les remettre en place correctement. Quelque chose qu'il faut faire assez régulièrement, surtout sur le palmatum. Sinon, on a très, très vite des fourches. Par exemple, ici, on a une fourche qui n'est pas intéressante. Elle est composée de trois branches, cette fourche. Puis, on voit qu'il y a des bourgeons qui sont en attente, prêts à partir. Euh, donc là on va pouvoir même faire une sélection de bourvons. Un érable si vous le laissez pousser euh, comme il veut, vous n'aurez jamais euh, la branche que vous voulez au bon endroit. On fait encore une fois, je vous le rappelle, hein, du bonsaï, on ne fait pas de l'arbre de pépinière. Si vous voulez faire de l'arbre de pépinière, ce que je peux comprendre, ou des arbres de jardin, dans ce cas-là, oui, là vous laissez tout pousser, vous laissez faire l'automne tranquillement, vous profitez des feuilles. Mais si vous faites du bonsaï, il va falloir travailler. Stopper peut-être le cycle de l'arbre naturel, par exemple en enlevant les feuilles. Euh, modifier peut-être certaines branches en posant de la ligature pour euh, corriger l'arbre et le faire euh, eh bien devenir un bonsaï. Maintenant, on commence à mieux voir l'ensemble de la structure de l'arbre. Vous pouvez constater qu'il y a quand même beaucoup moins de feuilles. J'en ai enlevé environ les deux tiers. J'en ai laissé encore un petit peu. Et on voit bien qu'il y a des branches comme celle-ci, par exemple, qui sont parties dans le mauvais sens. Donc, on va essayer de corriger ces, ces branches. Ou bien par la taille, en faisant une coupe avec notre pince oblique concave. Ou bien en posant un peu de ligature. Là, j'ai pris deux types de fils, du 3 mm et du 2,5 mm. Pour faire des corrections sur différentes branches je vais commencer par la branche basse et puis au fur et à mesure je vais remonter et en même temps je vais corriger aussi les longueurs de branches puisque je vais pas garder toutes ces longueurs donc ici petit moignon que je vais pouvoir vraiment enlever je peux m'apercevoir que j'ai donc cette branche qui pousse vers le bas comme ça comme elle pousse ici vraiment en dessous le mieux c'est carrément de la sortir et alors je vois qu'ici il y a un bourgeon là qui est mal passé donc celui là je l'enlève aussi j'ai une branche ici qui est mal placée et puis deux branches qui sont éventuellement bien placées ici. Je viens rogner un petit peu la coupe. Moi, je vais me garder ces deux branches-là que je vais positionner peut-être avec de la ligature. Et celle-ci, je vais l'enlever. Ici, le moignon, on peut venir encore enlever des choses. Voilà, on peut voir que c'est bien sec. Cette partie-là, elle est vraiment morte, on voit bien. On apporte comme ça une correction à la branche. Donc on peut voir ici que toute, toute la partie vivante, elle est sous la branche. Donc ici, nous avons des branches qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc celle-ci qui part vers l'intérieur de l'arbre, on va pouvoir la couper. Celle-ci qui part vers l'extérieur de l'arbre, mais de façon perpendiculaire aussi. On va faire les corrections sur les moignons. Voilà, ici et ici. Et donc ensuite, on se retrouve avec une structure de trois branches. Une branche qui va par-dessous et deux branches ici. Je vais enlever la branche qui pousse par-dessous, qui n'est pas vraiment très esthétique, je trouve. Et puis je vais garder ces deux branches. Alors bien sûr, celle-ci a une implantation par-dessous quand même, mais je vais essayer de la relever avec de la ligature. Je vais garder mes deux branches ligaturées ici. On a un moignon qui est maintenant assez disgracieux. On va le nettoyer à nouveau. On peut voir que là il y a un bourgeon, je ne vais pas utiliser euh, ce bourgeon là, c'est pas intéressant. Donc avec le doigt j'enlève et je vais devoir rogner à nouveau la coupe. Il y a une partie disgracieuse là qui a fait un bourrelet, on voit que ça fait euh, une grosseur. On va enlever ça. Cette branche me permet de le faire. Elle m'a provoqué une sorte de courbe. On voit que ça s'affine. La branche s'affine. La cicatrice va recouvrir cette coupe. Et donc, ça va provoquer une surépaisseur sur la branche. Il faut anticiper cette, cette épaisseur. Ici, on est sur le troisième moignon. On voit qu'il y a trois grosses branches qui se sont développées. Je vais garder la plus grosse. Celle qui est ici. Alors, je vais commencer par la nettoyer pour qu'on la voit mieux. Et je vais surtout enlever ces deux branches qui poussent. Euh, par-dessous, pour garder en fait qu'une seule branche sur ce moignon. Ici, vraiment, on va réduire beaucoup le moignon maintenant. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant Parce que quand, quand vous coupez un gros moignon comme ça, il faut se laisser des, des possibilités. Donc, euh, vous voyez, j'avais eu trois autres départs de branches. Vous pouvez choisir n'importe laquelle. Donc là, vous voyez, ça s'affine, c'est pas mal. Ça fait une branche qui est bien placée. Il y a encore une grosseur. Alors c'est sûr, hein, c'est une, une cicatrice qui va encore mettre... Pas mal de temps à se refermer. Voilà, on a vraiment lissé la coupe. On va remplir, bien sûr, avec du mastic tout à l'heure. Voilà, la coupe est parfaitement propre ici. Alors de près, on peut observer qu'il y a certains moignons qu'on avait coupés il y a quelques temps. On voit que maintenant la cicatrice, elle s'est entièrement refermée ici. Dans ces nouvelles coupes, de nouveau, l'arbre va travailler, va compartimenter. Le faire en une fois, les coupes sur les branches, c'est compliqué parce qu'elles se referment, mais des fois, on perd carrément toute la branche. Du coup, pour éviter de perdre toutes les branches, le mieux, c'est d'y aller progressivement. Alors ici, on a vraiment un gros défaut avec ce, ce moignon-là. Alors j'avais un problème, c'est qu'au départ, j'avais pas de branche ici. Donc j'ai laissé ce gros moignon pour avoir un développement de branche. Maintenant, il va falloir que je réduise vraiment euh, fortement ce moignon. Parce que sinon, euh, j'aurai toujours cette grosseur par rapport à tout le reste. J'ai imaginé enlever cette partie-là et garder cette euh, fine euh, branche. Euh, je vais le faire en plusieurs fois. J'ai imaginé aussi garder ces deux parties-là et couper ici. Donc, enlever toute cette partie haute-là. Quand on regarde l'arbre ici, on voit cette branche ici, cette branche-là. Elles sont pratiquement identiques, voire même plus grosses. Celle-ci est plus grosse. Donc, j'ai bien envie d'enlever au moins cette partie-là, qui me gêne fortement. Je vais commencer par enlever ici cette branche. Pareil ici, la longueur. Je vais réduire fortement ici. Donc là, je vais réduire à nouveau. Là, on la voit bien hein, ici... Cette bosse, elle est, elle est vraiment protubée. C'est une protubérance. Hein. Donc là, de nouveau, je suis en train de corriger avec une grosse pince ronde. Je vais essayer de continuer à rogner. Il faut que ce soit bien lisse pour que, et eh ben, l'écorce recouvre bien proprement ici. si on va réduire. On va garder cette longueur là. On va couper là. Donc là, on a une branche qui est très bien placée à cet endroit-là avec du mouvement. Et là, on a un bourgeon qui est intéressant là. Celui-là, on va le laisser et on va couper au-dessus du bourgeon. On voit toute une série de branches là. Il faut faire attention parce que vous voyez, on peut avoir de suite une grosseur. Là, il va falloir faire une sélection et pas laisser faire euh, l'arbre. Une seule branche gardez là, à ce niveau. Encore une autre branche qui pose problème. Donc, on va enlever ça. J'ai une branche qui redescend là, qui a un mouvement qui est sympa, qui est marrant. Pour l'instant, je vais le garder. Alors, après, on peut imaginer enlever ça, hein, un coup de pin, c'est vite fait. Si jamais je vois que ça c'est disgracieux, ça me va pas, ben, je l'enlèverai, c'est pas un problème le prochain coup. Ensuite, eh bien, on a euh, plus ou moins la tête maintenant hein, de, de l'arbre. Donc, on va enlever toutes les grosses déjà. On va regarder des fines, des petites. Voilà, et puis la tête, on la réduit encore. Voilà, donc là déjà, on a fait vraiment un gros travail de nettoyage comme vous pouvez voir on revient encore euh, vraiment beaucoup en arrière donc on peut imaginer maintenant cet arbre à peu près sur cette face là ici ben, j'ai laissé un nœud il va falloir que je l'enlève aussi je ne peux pas laisser un nœud, on va laisser que deux branches les deux branches basses, donc là on va couper ici enlever ça, on est revenu de nouveau sur le système secondaire ça fait plusieurs fois hein, qu'on revient sur ce système euh, il faut y aller progressivement c'est pour ça que ces coupes là je les ai pas fait au début je voulais arriver à avoir une sorte de conicité sur chacune des branches. Euh, la problématique, c'est bien sûr de refermer les coupes. C'est ce, euh, ce qui va être le plus long. On a encore euh, la possibilité de renier un petit peu. Et cette fois-ci, j'essaye... En fait, on, on essaie de gagner du temps. Alors, pourquoi j'ai pas fait ces coupes euh, Au début, je n'aurais pas eu la possibilité d'avoir aussi vite des branches. Vous avez vu, hein, c'est quand même ça se ça se referme relativement vite. On a vu ici des coupes refermées, plus haut, hein, ici vous avez une coupe qui est refermée, puis il y en a une encore ici aussi qui est refermée. Ça, c'est des coupes que l'on avait fait au début. Donc maintenant on est encore en train de rogner, il y aura certainement des choses qui vont peut-être disparaître, si ça se trouve ça, ça va disparaître au profit de ça, ou l'inverse. Il y a peut-être des branches aussi qui risquent de mourir, c'est toujours un risque. Avant de poser le mastic, je vais poser le fil de ligature, comme ça je ne mettrai pas du mastic partout. Vous pouvez laisser les coupes comme ça, mais elles sont sujettes quand même les coupes à des attaques parasitaires en tout genre. Moi, je préfère que eh bien, la coupe soit recouverte de mastic, comme ça, c'est étanche et hermétique. Là, j'ai pas besoin de beaucoup de longueur de fil, hein, puisque je vais ligaturer juste les branches comme ça pour leur donner un petit peu de mouvement, puis je vais couper ces branches-là. Je passe par-dessous. Ici, je viens ligaturer. Ici, si le diamètre ne correspond pas, dans ce cas-là, je remettrai un fil de plus. Là, je pense que je peux doubler ce fil. Alors, en doublant, l'avantage, c'est que vous avez un peu plus de superficie recouverte de la branche. J'aurais pu aussi mettre un diamètre un peu plus un peu plus grand, un peu plus épais. C'est pas vraiment de l'esthétique hein, qu'on fait. C'est plutôt, euh, on essaye que ce soit eh bien, efficace, que ça tienne. C'est surtout ça. On rappelle que c'est quand même un feuillu, donc on laisse remonter les branches. Voilà, et je leur donne le mouvement. Un mouvement euh, quand même doux, hein. C'est pas un mouvement... Euh, important mais ça corrige je viens ici couper déjà je sais que j'aurai pas besoin de plus je viendrai ensuite régler mes longueurs donc on passe toujours par dessous Vous voyez je passe là ici et je viens pareil doubler mon fil donc je passe exactement au même endroit on y va doucement si on n'est pas sûr on peut casser hein, ça peut arriver c'est du feuillu, donc ça repoussera, c'est pas très très grave, mais si on peut éviter. Alors, je vais doucement, je tiens ma branche, et non pas le fil. Si jamais mon fil vrille, ce qui est le cas là, je prends avec la pince à jean et je le remets droit. La pince à jean sert beaucoup quand on pose du fil de, de ligature. Elle peut encore servir ici à ajuster mon fil. On peut... Voilà, tirer une seconde fois, alors qu'on ne pourrait pas le faire avec les doigts. Ici, vous voyez, je prends tout doucement et je lui imprime encore un demi-arc de cercle. Je donne des mouvements à ma branche en la relevant un peu. Et maintenant, eh bien, je coupe ici à la longueur. Alors, j'évite de passer sur le bourgeon, hein, parce que on les voit les bourgeons. Le mieux, c'est de passer à côté quand même. Je coupe ici, et là, je reviendrai pour les longueurs. Ensuite, et puis je vais faire cette branche-là et cette branche-là. Bon, elles ont un mouvement qui est relativement bien. Je vais juste les, les corriger au niveau de la longueur. Ça me pose pas de problème. Celle-ci, là, je la trouve, elle la descend un peu. On va la faire remonter un petit peu. Ça fait bizarre, sinon. Et puis là, je vais la faire venir par ici. Tout simplement, on lui imprime... Voilà, un peu d'élasticité, on ne va pas aller plus loin sinon je vais la casser donc celle-ci je vais la remonter un peu ici maintenant je vais positionner du mastic sur toutes les coupes et ensuite je réglerai toutes les longueurs, donc là j'y vais en couche épaisse toujours pareil, hein, le mastic japonais qui sert pour les greffes que j'applique en couche épaisse, vous avez déjà vu hein, dans les vidéos, moi j'aime beaucoup ce mastic, il s'applique facilement il ne faut pas trop que ce soit mouillé hein, les coupes simplement ça alors que le mastic dur euh, le problème et eh ben c'est qu'il est mangé assez régulièrement par les escargots les limaces Que je vais faire mes petits réglages bon, avec la pince à couper le fil parce qu'au final si je dois couper du fil et les branches ben, ça fera le même effet il n'y a pas de souci. Donc, maintenant ce que je vais faire c'est euh, d'abord retrouver plus ou moins la face donc pour vous la face elle est à peu près par ici j'ai envie de réduire un petit peu de ce côté et allonger un peu plus de ce côté. Donc, on va partir sur une longueur un peu plus courte. Là, voilà. En pareil ici, on va réduire aussi la profondeur. Ça, c'est pour les longueurs. Euh, en haut, ça, je vais pas le laisser. Si derrière, ça remonte, donc on enlève. Ça, c'est vraiment le réglage de la future canopée de l'arbre. Maintenant, ici, je vais régler les longueurs. Je vais garder sur la longueur du fil que j'ai posé. Et également, ici, je vais garder la longueur. Donc, j'enlève juste ce fil-là. Et la longueur, Mais finalement, je vais me servir de pratiquement tout. Juste au-dessus, ben, ces branches-là sont un peu longues. On va couper là. si on va couper... Ici, maintenant il y a cette scie, celle ci celle-ci qui dépasse de la canopée, il faut la faire rentrer. Je pense que la longueur adéquate, c'est plus ou moins par là. On va couper déjà ici, cette longueur-là. On peut imaginer un arbre sans cette branche. Euh, on peut encore euh, faire évoluer cet arbre, hein, mais vous voyez, on commence à arriver à des conicités sur les branches. Alors, il va falloir du temps hein, pour refermer ces coupes, c'est ces, ces logique. On part quand même de très très loin parce que c'est un arbre qui a vécu très longtemps euh, en terre. Ce que je voulais arriver à faire, c'est vraiment une ossature avec des branches bien positionnées partout. On voit bien que les coupes sont toujours là, permanentes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi partir justement du petit plan, de la petite bouture. Euh, c'est beaucoup plus long, hein, mais au bout de 25 ans, on n'aura pas toutes ces coupes à faire. Là, on est passé par la pleine terre, on voit que... Il y a des avantages, c'est vrai que ça a grossit rapidement, il y a des branches un peu partout, c'est bien, mais euh, on a aussi des gros défauts avec des, des coupes à corriger. Il faut regarder quand même notre arbre en permanence. S'il y a des bourgeons qui sont mal placés comme celui-ci aussi, eh ben on enlève, on n'hésite pas. On revient assez souvent, vous avez vu, hein, tous les ans je peux travailler sur l'arbre, voire... Euh, deux fois par an, puisqu'on peut considérer que quand je taille la tête de l'arbre, c'est aussi une intervention que je fais C'est loin d'être fini, surtout que bah, après on va choisir plus ou moins la face euh, Voilà, la face elle se situe plus ou moins par là, mais suivant les branches, peut-être qu'il y aura des branches qui vont qui vont sortir encore Peut-être qu'on ne gardera pas celle-ci, peut-être pas celle-ci, je ne sais pas Maintenant on sait que sur un arbre comme ça, il faut que le diamètre de la branche basse, donc celle-ci, soit du, au moins de un tiers du tronc, ça c'est intéressant euh, pour l'instant on n'y est pas encore, euh, il faut qu'elle retige à nouveau, il faut que ça se referme au niveau de la coupe, les prochaines coupes ici seront moins, moins fortes, euh, là j'ai vraiment vraiment rogné fortement, j'ai vraiment euh, corrigé beaucoup, il euh, n'y aura plus besoin de refaire autant de, de coupes de rognage comme je l'ai déjà fait. Je vous invite à consulter le tableau récapitulatif de l'ensemble des travaux que nous avons fait aujourd'hui. On a commencé par faire un effeuillage total de l'arbre pour voir les structures. Ensuite, on a taillé les branches, hein, puisqu'il y avait des branches qui étaient quand même trop nombreuses. On est revenu sur le système secondaire. Nous avons fait ensuite le rognage de l'ensemble des coupes pour euh, obtenir plus de conicité sur les branches. J'ai posé de la ligature sur les branches euh, que j'avais sélectionnées. Pour finir, j'ai fait une mise en forme et ensuite j'ai rétréci ces branches. Il y a eu la pose de mastic également. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des questions, comme d'habitude je vous réponds. N'oubliez pas, liker, partagez, commenter et puis allez faire un petit tour dans la description de la vidéo, vous avez tout un tas de liens utiles. Vous allez pouvoir notamment retrouver le site internet nejikanbonsai.fr dans lequel vous retrouverez des articles de fond ainsi que l'ensemble des vidéos qui sont publiées chaque semaine sur la chaîne. Vous pouvez également vous inscrire sur ce site internet mais à la condition d'être membre du Echicanes Club en cliquant sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « Abonner ». Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront très utiles. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao